Bonjour à tout le monde. Euh, je suis heureux. Donc moi, je m'appelle Yves de Peretti. Je, je suis réalisateur, membre des Ateliers Varan et je vais essayer d'animer cette, cette soirée dans laquelle on va, on, on va réfléchir et discuter de à la fois de cinéma documentaire et comment le cinéma documentaire documente l'histoire d'un pays. Mais je vais peut être commencer pour ceux qui ne connaissent pas par euh, dire euh, deux, trois mots sur ce que sont les ateliers Varan. Donc c'est une école de cinéma, on va dire non universitaire, non académique, qui a été créée par Jean Rouch euh, dans les, il, y a, il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Et le, le but des ateliers Varan, c'est de former dans des temps euh, extrêmement rapides et courts, par la pratique, euh, des cinéastes, essentiellement à l'origine, dans des pays où il n'y avait pas d'école de cinéma. C'est-à-dire que le cinéma était autrefois, enfin, dans cette, dans cette époque, passait, il fallait aller passer par des écoles. Donc, on, on faisait ces écoles en France, à, à l'IDEC, aux États-Unis, à, à Londres, euh, en Russie, à Moscou, etc. Et donc, l'idée de, de Rouche, qui était qui est une idée très généreuse, c'était que, effectivement, tout le monde. Tout le monde pouvait apprendre assez facilement à faire du cinéma. Le cinéma ne devait pas être réservé à une élite de gens passés par des écoles, mais qu'il fallait et il fallait euh, aller sur place la porter. Alors, c'est comme ça que sont nés les ateliers Varan, donc qui ont euh, monté un certain nombre d'ateliers dans le, dans le monde entier depuis, euh, depuis un peu plus de 40 ans. Euh, un peu à la, au hasard, comme ça, de, de, de, de, de, de, de croisements, de, de demandes de, du ministère des Affaires étrangères, enfin, de certains certaines personnages, parce qu'évidemment, il fallait trouver les, trouver les financements. Donc, il y en a eu euh, en Amérique euh, du Sud, euh, Bolivie, Mexique, il y en a eu euh, en Afrique, dans les premiers, euh, Kenya, Afrique du Sud, etc. Et il y en a eu euh, en Asie. Alors, ça, c'est l'origine. Le, Les ateliers Varan Vietnam, c'est né d'une volonté de Sylvie Gatmer qui va nous rejoindre tout à l'heure, hein, qui, qui, qui, qui a eu cette idée. Alors, elle avait travaillé. Il y a eu un atelier exemple, qui s'est fait, euh, je crois que c'est en 98, 1998, au Cambodge, à l'initiative de Ritipan. Ritipan, c'est ce grand cinéaste cambodgien euh, dont les parents est, est, avaient été victimes de, des Khmers rouges, avait le désir de faire des... Il avait commencé à faire des, des films en France, mais il avait le désir de faire des films dans son pays. Et il voulait former une équipe, c'est-à-dire des gens qui soient, qui, qui soient évidemment des, des compatriotes, qui comprennent la langue, et qui comprennent la culture. Donc, il a demandé aux ateliers varan de faire, de venir faire un atelier comme, comme on le faisait, enfin, comme les ateliers Varan le faisaient à droite et à gauche pour former sa propre équipe. Et il se trouve que Sylvie Gatmer, donc qui est d'origine, qui est, est franco-vietnamienne, avait été, qui est, une, qui est une monteuse et réalisatrice, mais essentiellement une, de formation de monteuse, était allée là-bas pour, pour monter les films. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, ben, pourquoi on euh, ne montrait pas des ateliers au Vietnam Et donc, elle a, elle a créé ça. Mais peut-être que, que Tao peut en parler, parce que tu le sais, tu le sais presque mieux que moi. Tu connais mieux l'histoire, hein peut-être. Moi, j'ai pas participé au premier stage en 2004, mais j'ai entendu parler que Sylvie Mathieu euh, a trouvé la complice euh, avec une, une autre mouteuse qui s'appelle Emmanuel Baud, dont les parents étaient les hommes étaient les étaient euh, diplomates euh, diplomate, euh, et du coup elle a vécu euh, au Vietnam. Donc du coup euh, euh, jusqu'à les deux ont mis je crois deux trois ans. Pour préparer et pour trouver les financements euh, auprès de, du ministère des Affaires étrangères, auprès de la Fondation Ford. et commençait à être très présent dans la région à, à cette époque. Et. Euh, euh, ouais. En fait, je crois que, le, le, le, je ne sais pas si Sylvie Gadmer va dire mieux que moi tout à l'heure, mais euh, je crois que la, la volonté vient du fait que euh, on avait très peu d'images de, de la société contemporaine du Vietnam à l'époque, euh, les images liées... Connu du Vietnam, c'est quand même étroitement lié à la guerre, d'où cette envie en fait de redécouvrir le pays à travers euh, un atelier et en faisant l'atelier avec euh, les, les, les, les gens, les, voilà, les, les gens sur place. Et euh, les Doan Nguyen était journaliste euh, à la télévision nationale euh, basée à, à Danang. Et euh, les, les formateurs, les sélectionneurs ont, se sont déplacés jusqu'à Dana en fait, pour faire la sélection. Et euh, Lé va parler peut-être de son, son première expérience pour introduire le film que vous allez voir. Voilà, donc, donc elle va prendre un micro. Alors Lé, effectivement, fait partie du, du, du premier atelier. Peut-être peut, vous pouvez nous dire ce que vous avez, comment ça s'est passé, ce premier atelier ce, cette équipe qui venait avec, euh, avec des, des, formateurs, des formateurs français, donc qui ne connaissaient pas. Richard Copens je crois, était là au début. Il avait lui-même accompagné Robert Kramer au Vietnam avant. Mais comment ça s'est passé et comment elle a vécu cette, euh, cette formation par les ateliers Varan uh, Hello, everybody. Thank you for coming. Um, I was a journalist of uh, Vietnam television uh, at that time. And uh, even now. And um, in 2004, uh, Richard Kobang and Chung um, um, from uh, the uh, uh, National Studio of uh, Documentary in Vietnam uh, came to uh, uh, choose uh, the participant for the first workshop of VARA in Vietnam. And uh, uh, I remember that at that time, I and uh, three of my colleagues, uh, uh, all of them are very experienced. And only me, uh, and, uh, I was very young, and uh, I didn't have any uh, experience in filmmaking. And then uh, uh, everybody think that uh, I will be uh, out. <laughs> <laughs> But finally, they chose me. They chose me. And <laughs> uh, I was very happy uh, to join the first workshop of Varang in Vietnam. And at that time, the um, direct cinema was very new. Uh, um, uh, before we just watched the films, Uh, that uh, met by the state and uh, um, met by the, the, the television. Uh, and uh, uh, uh, we, uh, <coughs> we learned about the, uh, the Vietnam War. Uh, even uh, many people ask me that, uh, oh, uh, are you a documentary filmmaker? Uh, so documentary means uh, uh, black and white films on TV. Oh, it's boring. <laughs> so we uh, uh, came to the first workshop um, um, and uh, we learned uh, direct cinema and how to tell the story about how to tell the reality in Vietnam. And uh, I remember that um, in the first workshop I uh, met a, a little film about a, a young boy who uh, uh, tried to, uh, business, uh, to, to be a, a young businessman. And, um, uh he um wanted to be a billionaire and uh uh you see that uh, in 2005 um it's just uh, 30 years after the war after 1975 and uh um andre van in uh, the, the, the, the um, uh, who uh, was a uh, consultant of uh, the workshop And my our teacher um, see that um, saw that uh, it it was a nice topic because uh, it showed that uh, the young generation in Vietnam try to uh, enrich, try to to, to, to to earn money, and um, so we um, firstly I uh, contact with the character and I, I saw that uh he wanted to be a billionaire and, and it's nice a, a nice topic then i uh uh um enter his life and after that i uh after um, filming uh, a lot of uh, footage and i discovered some other aspect of him that not nice <laughs> and uh i was so disappointed because um Uh, we um, of, uh, we um, used to uh, uh, look at the characters as uh, heroes in the propaganda film before. Uh, you know that uh, in documentary in Vietnam, we uh, always have the, the heroes uh, of the Vietnam War. And we, um, we see only the, the good aspect of them. Then uh, with this character, I, I was disappointed, and I uh, didn't want to make the film anymore. Then uh, Andre Vanin uh, told me that uh, he's a person with... Uh, and you, you know that a person always has a black and white, only good and bad, uh, uh, always good and bad, and, and so accept him as a human being. So it's my first lesson with direct cinema. And it influenced all uh, uh, the films I met after that. C'est juste pour euh, éclaircir, en fait, euh, le film. C'est que les affaires de, du personnage dont um, Parler um, il. Um, Comment dire euh, il, il faisait fabriquer en fait des des souvenirs d'artisanat et il employait les handicapés. Voilà. Donc euh, et elle a découvert en fait que que c'est pas un acte bienveillant. Il a de l'exploitation aussi de la part du personnage. Et donc c'est comme ça que elle a été déçue. Elle a voulu rompre le tournage. Voilà. Juste une précision. Donc Ce voilà. Moins abstrait les les a bien raconté comment cette euh, cette Enfin, cette pédagogie des ateliers Varan, c'est d'essayer, qui, qui est tout à fait à l'opposé d'une technique journalistique, mais qui est celle de, du, effectivement du, du cinéma direct, est -dire de, qui, est, qui est en fait une, un apprentissage assez compliqué, parce qu'il s'agit de raconter l'histoire sans les, les béquilles habituelles des, des cinéastes, c'est-à-dire le, le, euh, le commentaire surplombant, etc., ou les interviews, mais de, de trouver les situations pour, pouvoir, pour que l'histoire se raconte et trouver la dramaturgie, construire une dramaturgie pour, pour raconter et entrer dans la complexité des personnages. Effectivement, ce qui, nous, ce qui est intéressant, c'est que les films ne soient pas ni blancs ni, blanc, ni noirs, mais montrent une, une sorte de, de complexité. Et donc c'était ça. Et, et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans... dans dans le témoignage de Lé. Alors ça, c'était le premier, le premier atelier. Alors il y en a eu, ça a eu beaucoup de succès. Hein, à ce qu'on disait tout à l'heure, ça a eu beaucoup de succès. Et il y a eu toute une série d'ateliers, euh, c'est-à-dire l'année suivante euh, à Ho Chi Minh Ville. Et puis il y en a eu plus tard à, à, à Da Nang. Mais alors il y a eu donc, ces ateliers qui étaient des ateliers de réalisation, on va appeler premier niveau, qui étaient des ateliers d'initiation pour des... Pour des pour des jeunes réalisatrices ou réalisateurs et ensuite il y a eu des ateliers de perfectionnement c'est-à-dire que on a parlé les a évoqué le nom de André Vanin euh, malheureusement il n'est pas là parce qu'il est décédé il y a il quelques mois mais il, il s'est vraiment beaucoup investi dans ces ateliers et euh, il les a il les a reconduits d'année en année et l'idée c'était que euh, C'était qu'après les premiers ateliers, il y avait des, des, des, des qui, qui donnaient lieu à des courts métrages d'à peu près une trentaine de minutes. Il pouvait y avoir dans un deuxième atelier ou un troisième atelier des films plus longs, des longs métrages. Voilà. Et donc, on va voir le film qu'on va voir peut-être pour vous donner un peu une, une idée plus concrète. C'est le film qui a été fait donc, parler dans un deuxième atelier, je crois que c'est en, en 2009. En 2009. Voilà. Ou d'ailleurs, je crois que c'était le titre, le thème, de la, le thème général, parce que dans cet allié, il y avait un thème, c'était « En quoi croyons-nous aujourd'hui au Vietnam ça ?» C'est ça C'était ça. Alors, je propose qu'on voit le film parce que ça va, ça va éclairer, peut-être lancer notre, notre débat et on, peut, on va pouvoir discuter ensuite avec de, de comment ça a été reçu euh, dans le pays. Voilà. Alors donc là, on a deux des, des, des encadreuses, si je puis dire, de, de, de l'atelier, plus la réalisatrice, donc on va pouvoir parler du film. Mais peut être, je vais donner la parole d'abord à, à Pascal Bourdeau qui était là, qui a, qui a été là, je crois, à la première diffusion du film pour nous parler de la réception de ce film là. Et puis peut être à ce nombre d'observations qu'il a à faire sur le, sur le film – Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Donc j'interviendrai en tant que, que chercheur, historien qui travaille sur le Vietnam. Donc, j'appartiens à l'École pratique d'autres études. On a évoqué la figure de Jean Rouche, c'est son institution d'origine, puisque c'est là, dans cette institution, que, que la première chaire d'études de, de, de, de, de, de l'anthropologie visuelle a, a été développée. Et c'est avec plaisir que je fais la rencontre de, de Lé et que je retrouve Tao après un certain nombre de quasi décennies. On a évoqué un petit peu le, le passé, les origines aussi du, du cinéma à Hanoï. Euh, en quelques mots, euh, j'ai eu l'occasion, j'ai fait partie des quelques privilégiés euh, à avoir vu ce film à Hanoi en 2011, je pense, dans un cadre très particulier. À cette, à, cette, à cette époque, un certain nombre de personnes dans la salle étaient aussi, je pense, présents. Nous participions à une université d'été qui a été organisée pendant plus d'une quinzaine d'années au Vietnam, les Journées de Tam Dao, qui était une université où se retrouvaient des chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, qui travaillaient sur le Vietnam, mais aussi qui venaient du Cambodge, qui venaient du Laos. Tout ça était organisé par, par Stéphane Lagré, soutenu par l'AFD par l'Académie des sciences sociales et par un certain nombre d'universités euh, vietnamiennes. Et chaque année, en fait, nous travaillions euh, sur des thèmes particuliers, euh, à la fois sur le plan théorique et sur le plan de, de la recherche pratique. Euh, on partait dans des, dans des villages pour enquêter euh, notamment sur différents sujets. Et euh, à cette occasion-là, donc, euh, à Hanoï, dans les locaux de euh, l'Académie des sciences sociales, nous avons été, je pense, à peu près une centaine de, de chercheurs et de, de stagiaires de l'époque à visionner ce film qui, pour moi, je l'avoue, a été un choc. Euh, et j'exprime toute mon admiration à, à Lé euh, d'avoir pu vraiment réaliser ce film parce que nous qui travaillions en sciences sociales en étant confrontés à, aux autorisations pour pouvoir travailler dans les villages se, se, se, se, se, se confronter à ces murs d'autorité d'autorisation à, à, pour pouvoir travailler un petit peu sur des sujets, de voir ce film et de ressentir de façon si puissante le Vietnam authentique sous toutes ses facettes était vraiment un tour de force. Et euh c'était, je pense, vraiment un moment assez exceptionnel parce que pour ceux qui connaissent le Vietnam ou ceux qui y étaient à cette époque, le Vietnam était et encore aujourd'hui traversé par des conflits de terre extrêmement insolubles et de pouvoir filmer sur ce thème qui était un thème quasi transgressif, mais avec une intelligence, avec une sensibilité qui permettait de transmettre un message sans rentrer dans, un, dans une polémique politique, mais au contraire de, pro, de produire un film qui permet était de montrer la situation et à chacun de se faire sa propre opinion était vraiment un tour de force et du point de vue de la pédagogie et de la méthodologie, c'est ce que euh, alors des anthropologues qui devraient être là on aurait beaucoup mieux parlé que moi, mais c'est précisément ce que euh, l'anthropologie ou la recherche de terrain cherche à montrer. Ne pas prendre position et de montrer en fait le jeu des acteurs, de pouvoir analyser les, les, les, la gestuelle, de pouvoir analyser le discours, de pouvoir analyser en fait ce qui se passe sans avoir aucun a priori euh, idéologique. Et ça, c'est vraiment un travail qui était, euh, qui était vraiment formidable lorsque euh, on a pu voir euh, ça. Je ne veux pas me monopoliser la parole, juste quelques, quelques éléments, disons, sur, sur ce film euh, qui pourrait être l'objet vraiment d'une analyse approfondie. Moi, je vois trois pistes sur lesquelles on pourrait vraiment analyser et comprendre un petit peu ce, ce film. Le premier, c'est peut-être la, la lecture la plus accessible ou la plus évidente, c'est celle de la lecture politique, de voir en fait à travers un conflit ce qui se passe entre les différents acteurs, les, les, les villageois, les villageoises, les paysans, les personnes âgées, des personnes qui, sont, qui ont vécu la guerre et on est dans une région très particulière, on est dans le Quang Nam, on est dans cette région qui a été le premier lieu d'accès de tous les étrangers, le lieu où sont arrivés les Américains à partir de 1965, quand la guerre du Vietnam a vraiment éclaté, et qu'on voit tout ça en arrière-plan, la compréhension finalement de ce combat qui a été mené par cette population, dans un premier temps pour garder sa terre, qui était la terre de la patrie avant d'être la terre personnelle. Et ensuite, on rentre donc dans ce jeu avec les autorités locales, avec les investisseurs qui, qui arrivent, et cette recherche de faux compromis pour expliquer qu'en fait, le développement intéressera tout l'ensemble de la, de la société et l'ensemble du pays. Et euh, on voit précisément ce qui se joue dans cette tension extrêmement puissante que, que l'on voit, mais aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel je veux revenir, c'est l'importance de l'humour dans la culture vietnamienne, dans la façon de déminer constamment en fait, des conflits à travers une pirouette qui permet de dire je sais on comprend tout ça mais est-ce que finalement il n'y a pas autre chose de plus important donc on rentre pas dans le conflit on rentre toujours dans, dans, dans un jeu qui est extrêmement subtil qui fait que ce film nous fait percevoir un deuxième niveau qui est celui de la lecture culturelle le film nous permet de voir pour ceux qui connaissent le Vietnam tous ces jeux justement cette, ces particularités à nouveau, on est dans une région très particulière. Je pense qu'une grande partie des gens qui sont présents, même les Vietnamiens, ont eu des difficultés à comprendre le Vietnamien parce que c'est une forme très dialectale, c'est une forme paysanne euh, qui, là aussi, du coup, montre l'importance de capter ces éléments de culture qui sont la vie quotidienne, que l'on voit très peu dans, dans des documentaires officiels, on va dire, mais qui aujourd'hui, et c'est le troisième niveau, c'est la lecture historique, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive, après avoir analysé le réel et la société actuelle, de produire des sources visuelles qui vont devenir des éléments d'analyse historique. Ben merci, Pascal, pour cette analyse brillante. Euh... Moi, il y a, y, a, y a plusieurs scènes extraordinaires dans ce film, notamment cette, cette scène où il y a la, la réunion avec les, les, les, les membres du parti et puis les villageois, hein, avec un moment très particulier où tout d'un coup, il y a un silence total. C'est un moment de cinéma extraordinaire. Hein, il y a le, le, le, le, le silence se fait et on a des, des, des plans sur les, sur les visages des différents protagonistes avant que, le, le, je pense, le responsable local du, du parti reprenne la parole. Donc je trouve cette scène absolument magique. Mais je voudrais demander, euh, peut-être, aller nous, nous, nous expliquer un peu peut-être les difficultés. Alors c'est un atelier qui a été fait sur un, un temps un peu plus long. Peut-être on en reparlera après. Mais est-ce qu'il y a eu des, des difficultés avec euh, les uns et les autres Qu'on voit que vous êtes du côté des, des villageois. Et comment les, les autorités ont, ont accueilli le, le film Mm, thank you uh, it was uh two thousand and eight uh when i um uh, uh, when the uh, golf course uh, uh uh started to be built in vietnam uh and um um uh, this golf course is uh um fifteen kilometers uh, far from Da Nang, uh where i based and uh when i passed it and i remember that Um, the the the the name of the commune is uh, Điện Ngọc. Điện Ngọc uh, uh, was a heroic land in the uh, revolution in Vietnam during the Vietnam War. And um, before I read a, a, a short story about um, uh, seven heroes of Điện Ngọc, and um, I was very impressed. Uh, and um, uh, in my childhood, and um, In 2008, when I passed it and I, I saw the golf course, uh, it was a shock to me. Um, and I wondered uh, uh, what my uh, uh, childhood heroes are doing here. And uh, this goal, golf course is uh, for whom? For them, no? Of course. So uh, it's the first idea that uh, led me to uh, uh, come to the village and uh, uh, research and uh, uh this why this film uh, so um uh with the meeting um uh, I was a journalist uh, of uh, VTV at the time so uh, it was easy for me to with my press card to come and to film the the the meeting uh but uh, in the beginning when I came in and um uh the the official you you you saw him uh, in the film uh he came to ask me that the, Uh, who are you who are you and uh, where are you from and then uh, can you show me the your press card when i show him and uh, he said uh, okay uh, just tell the reality the truth y y yes and and uh, uh so i was happy with that <laughs> so i um i uh, follow the meeting from the beginning to the end and um uh, At the end, uh, he came to me and and he said that, uh, "Oh, uh, it's good that uh, you stay uh, until now because uh, you see that uh, uh, how difficult uh, we are working with people." <laughs> oh, okay. So uh, in Vietnam, uh, in such uh, subjects, uh, uh, if you don't have a press card, you cannot make a film. Mm. Merci. Peut-être que Tao, tu pourrais parler un peu de, des, des souvenirs que tu as, de, puisque tu encadrais l'atelier aussi, de parler de cet atelier, de, de, de, de la façon dont le, le film s'est construit euh... Euh, qui, qui a duré euh, sur un an. Donc euh, derrière, en fait, ce film euh, est caché. <rire> Le travail très important de, du formateur André Vanin. Euh, parce que, en fait, c'est que bah, bah, je suis tout à fait d'accord avec les analyses brillantes de, de Pascal. Euh, grâce à ces analyses, du coup, en fait, euh, toute la force euh, euh, de la réalisation de l'é, mais aussi du, du langage cinéma, qui se révèle à nous, parce qu'en fait, comme Léa dit, elle est journaliste. Donc du coup, elle, a aussi, elle avait aussi tendance à traiter le sujet. Et si tu traites le sujet euh, comme un journaliste, du coup, euh, tout, en fait, toute la finesse hein, et le côté politique, et que le film finalement appartient non seulement aussi à ses habitants, mais aussi à tous les citoyens vietnamiennes. Euh, voilà, on ne va pas avoir... Euh, euh, cette perception et que moi je trouve qu'en regardant le film aujourd'hui, le film vieillit pas, voilà. Et je me souviens des discussions avec, euh, entre André et Lé par exemple, on dit euh, Lé essaie de filmer aussi la vie, euh, la vie du village et c'est la plus grande difficulté de Lé. Ah bon, comment je dois filmer le réveil du village, <rire> le silence et euh, cette scène d'ouverture magnifique, en fait, qui raconte tout, quoi. Qu'est-ce que c'est être exproprié, puisque pour euh, pouvoir, une vieille dame comme ça, pour pouvoir élever sa vache, il faut qu'elle ne parcourt, je ne sais plus, la mémoire peut-être n'est pas pas très exact, tu vois, mais 5 kilomètres, 7 kilomètres, 10 kilomètres. Et je me souviens aussi d'un tonnage très, très drôle pour raconter, en fait, c'est que l'évolution de, de, de la société vietnamienne entre une société très ancrée aussi dans la culture agricole et que tout d'un coup, cette invasion des investisseurs étrangers, euh, cette globalisation, euh, le monde des riches, mais le monde pas, pas que des riches vietnamiens, le monde des riches en, géné en général qui débarquent dans ce village, dans cette culture euh, traditionnelle, c'est aurait pu aussi raconter à travers en fait un autre personnage qui n'est pas dans le film, qui est un, un, un, un fermier qui, qui a une relation très personnelle avec son bu, buffle, qui 30 ans, hein? Un buffle qui a l'âge de 30 ans. Et que bah, pour, pour pouvoir raconter, en fait, voilà, et que l'ail n'a pas pu, le fermier, il était fier, il voulait raconter que nous, on possède cette, cette terre, puisque non seulement on a défriché, mais la preuve, voilà, mon buffle, je ne sais plus si 30 ou 40 ans, et en fait, c'est que l'ail n'a pas pu filmer le, bu, le buffle, parce qu'il était tellement... Contre, les, contre la caméra et que Lé a dû même se, se, se, se planter dans un arbre pour, euh, voilà. Donc je me souviens encore de, donc du coup, en fait, c'est, pour, pour les cinéphiles, il y a un film qui, qui, qui va vous parler, c'est au hasard, ben, hasard, comment raconter le destin, en fait, euh, euh, d'un être humain à travers, enfin, un âne, voilà. Donc du coup, voilà, il a tout cet enrichissement, en fait, de, de, des échanges purement cinéma aussi, qui a beaucoup aidé les aussi à mener à bien ce projet, avec beaucoup d'émotion et avec, voilà. Et, et, et plus tard, en fait, quand les réalisent des reportages, des films de commentaires et reportages pour la télévision, euh, de temps en temps, pas de temps en temps, j'essaie toujours de voir en fait et mais je trouve que euh, il y a quelque chose que Lé a pu euh, s'inspirer en fait du cinéma et pour injecter dans les reportages ou dans les œuvres destinées à la télévision, c'est le silence. Dans un film ou euh, un film le, re, le retrouvaille d'une d'une d'une fille d'une vietnamienne euh, euh, orpheline, une, séparation, une retrouvaille entre la fille maintenant qui se retrouve aux États Unis et, et sa mère euh, biologique. Euh, bon, bref, enfin, du coup, enfin, moi, j'ai tr trouvé extraordinaire. J'ai vu ce film-là euh, juste avant, euh, juste récemment. Le film a été diffusé à la télévision dans les années euh, 2019 ou 2020, et j'ai trouvé extraordinaire que dans un monde où maintenant on est tout le temps dans l'action et dans le flux d'images et le silence est installé dans ce reportage est très beau et accepté par le public. Le reportage ou le, le document, le court-métrage a, a eu un succès à la télévision, etc. J'ai trouvé euh, génial cet enrichissement entre le journalisme et euh, le cinéma documentaire, le cinéma, le langage du cinéma. Oui parce que ça c'est une particularité des ateliers des films et peut-être Sylvie tu peux nous en parler, le fait que ça a été fait essentiellement avec euh, ces ateliers, avec des gens qui avaient une formation de journaliste. Oui en fait... Euh... Oui, oui... Oui, oui en, fait, en fait, cet atelier, si je ne me trompe pas, parce que ça fait quand même assez longtemps, il a, été, euh, il a été créé aussi grâce à Lé, en fait, qui travaillait à la télévision de Danang et qui donc, souhaitait y avoir des ateliers donc, dans, la, dans le nord, à Hanoi. Il y en avait eu aussi dans, dans le sud, à Ho Chi Minh Ville. Et là, euh, à Danang, il n'y avait encore rien eu. Je crois que c'était le premier atelier. Il nous paraissait très intéressant de, de pouvoir, comme ça, euh, géographiquement tracer aussi de, du, du Vietnam, de cette mémoire qui Excusez-moi. Et quand donc Clay euh, euh, a, a décidé donc de, de, de créer cet atelier, enfin faire appel à, à, aux ateliers variants pour poursuivre en fait cette initiative qui avait été initiée de films documentaires, il, il est apparu que c'était vraiment essentiel de le faire à Da Nang et même ceux qui étaient de Hanoi ou de Chiminville avaient ce désir. Parce qu'en fait, c'était la, la puissance qui s'était dégagée des autres films au niveau de la mémoire et au niveau du récit de l'intérieur et la réalité justement des Vietnamiens même qui réagissaient à cette, à cette découverte hein, parce que nombre de films qui avaient été réalisés dans les ateliers étaient aussi une découverte pour les Vietnamiens eux-mêmes euh, était donc euh, comment dire, c'était donc une opportunité vraiment qu'il fallait, bah, qu fallait réaliser et donc comme les étaient euh, journalistes à la télévision de Da Nang, en fait il était euh, de, euh, comment dire, de, de façon très naturelle euh, les, les membres de l'atelier ont été pour la plupart, et même je pense pour la majorité, donc des journalistes de la télévision de Danang. C'était la question, c'était question mais pas uniquement, parce que je crois que c'est à la suite de ce film, c'est à sa suite de ce film, que que les a organisé un atelier à Danang. Dans l'autre sens, alors je me disais bien que la mémoire. Voilà, en 2011, tire deux ans après, c'est à la suite de suite de ce film-là. Avec là des journalistes, mais quand même, dès le départ, d'ailleurs, d'ailleurs le, les ateliers dès 2004 se sont appuyés sur le studio. Qui était oui, alors mais c'était pas des journalistes là, c'était des, euh, c'était, voilà, c'était, il y avait des écrivains et c'était, ça, ça s'appuyait sur le studio documentaire scientifique de Hanoï. Donc c'était déjà, c'était des techniciens qui avaient donc un enseignement de cinéma voilà et le, la, la, voilà et après c'était sur l'école de, de cinéma de, de Chimingville. donc à chaque fois c'est comme en fait ça, ça se fait à la demande en fait du d'un partenaire c'est un partenaire qui émet donc l'idée et le souhait de travailler avec les ateliers varants et de créer un atelier donc suivant le partenaire forcément les les, les étudiants les stagiaires sont sont un, ont un background différent quoi. Mais alors, tu as abordé justement avec Clé, mais on pourrait en, en parler aussi avec Tao, au fait qu'il euh, y a eu une sorte de transmission qui s'est faite et que maintenant, les ateliers, je crois que Varan, ça se termine en 2012 avec, euh, je crois, le, celui de Danang et le dernier. Et ensuite, c'est vous qui prenez en charge complètement les ateliers. Donc peut-être tu, tu peux en parler. Est-ce que ça représente pour, euh, à la fois pour vous et pour, euh, dans, dans, dans le rapport avec les, les Vietnamiens, l'importance de, de faire ces ateliers parce que tu en as fait un certain nombre depuis. Enfin, en tant qu'intervenante. Tout en poursuivant ton travail de cinéaste, bien sûr. Et de productrice. Oui. En fait... Bah, euh... Je, je, euh, voilà je je mesure pas l'importance en fait des ateliers parce que je suis partie prenante donc du coup c'est trop facile de dire que c'est très important pour, pour le public mais en fait euh, en en tant que réalisatrice effectivement on aime raconter des histoires et faire plaisir au public euh, regarder un film c'est d'abord euh, savourer euh, voilà avec le, le, la tristesse euh, l'illusion la, la, la, la, euh, la joie avec les Ensuite, à travers toutes ces émo émotions, on commence à réfléchir sur ce que pensent les personnages et voilà, voilà sur les thématiques que traite le film. Donc, euh, en fait, l'exemple de, de cet atelier dure un, un, un, un, un euh, euh, Alors, oui, en fait, voilà, les euh, on, a, euh, on a eu, euh, après le film de Lé, deux autres at ateliers à Danang qui ont, impliqué euh, j'ai pas participé okay. impliqué les en tant que euh, formatrice coordinatrice et en et impliquer deux autres euh, anciens stagiaires des autres ateliers en tant que monteuses. Donc, Muriel euh, Tham, la réalisatrice du film long métrage Le dernier voyage de Madame fou qui a travaillé sur ces deux stages en tant que monteuse, et Fatih Hao qui a été fait deux stages de de réalisation et puis finalement qui ont euh, euh, travaillé dans tous les ateliers suivants en tant que monteur de Petit à petit, effectivement, on commence à, à avoir une équipe en équipe qui joue tous les rôles producteur, réalisateur, monteur et administrateur aussi. Donc, euh, euh, durant les années 2012 et 2000, euh, 2011 et 2012, donc euh, euh, on a eu bah, le groupe a pu euh, faire produire un film, euh, notre premier long métrage. Euh, Premier long métrage, en fait, de Le Dernier Voyage de Madame fou Voilà. Le film a eu un succès auprès du public vietnamien parce qu'il a été euh, sorti en salle grâce à une actrice de cinéma de fiction très connue, du coup, qui a eu euh, 40 000 entrées. C'est en 2014, je crois. Et du coup, Tham, qui a eu ce succès, qui a eu une reconnaissance auprès des ambassades, de euh, euh, voilà, la communauté à la fois vietnamienne et, et internationale, elle a obtenu euh, une, un budget, une, une bourse euh, du consulat américain pour elle. Et elle a mis euh, cette, euh, cette, euh, ce budget euh, pour mettre en place le premier euh, atelier autonome. Parce qu'elle s'est dit qu'à euh, mon année, effectivement, c'est intéressant aussi que les, les projets suivants puissent aussi il euh, avoir des discussions aussi. Comment, comment expliquer Voilà. Bon, en fait, ça vient d'une idée d'une réalisatrice qui a voulu euh, qu'un atelier autonome soit mis en place pour qu'on s'apprend aussi à être formateur. Voilà. Et donc, du coup, cet atelier a eu lieu à Houtimingville. J'ai été euh, invitée par TAM pour euh, être formatrice principale. André Vanine, des ateliers Varan, nous a rejoint en tant que consultant. Voilà. Et ensuite, Aurélie Carr est venue en tant que monteuse payée au tarif vietnamien. Voilà, à, à peu près. <rire> voilà, donc, euh, et voilà. Donc, Mais... ensuite, effectivement, ouais, voilà. et, et le film de Tam le, a, nous a aidé aussi à, à fonder notre première structure de production. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que dans le. Pardon, Pascal, vous voulez. Oui, oui, quelques mots, parce que Tao est trop modeste. Je voudrais insister sur tout le travail que vous faites. Et tu as utilisé le terme qui, pour moi, est essentiel. C'est l'autonomie, d'avoir eu cette capacité en fait d'apprendre et aujourd'hui d'être complètement autonome dans ce que vous faites. Et ce travail de conseiller, de, de, de, de production est, tout, est, est vraiment fondamental parce que ce n'est pas euh, l'utilisation d'un modèle qui vient de l'extérieur. Vous voulez être réapproprié et vous le retravaillez. Et ça, je pense que c'est essentiel quand on fait du documentaire du, du réel parce que vous, en étant de l'intérieur, désormais, vous allez pouvoir euh, a fortiori retravailler sur des thématiques qui vous paraissent fondamentales, sur euh, des sensibilités particulières. Il y a un rapport euh, de l'individu à l'image qui, qui, qui, qui est très à nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me paraît vraiment essentiel par rapport à, par rapport à ce que vous faites. Donc c'est vraiment l'autonomie, c'est cette capacité de pouvoir parler en interne aussi, ce que disait euh, Sylvie, je pense que c'est fondamental aussi, c'est faire découvrir le Vietnam aux aussi À travers ce film, euh, combien de gens connaissent réellement le Quang Nam, le, le Quang Nam Ils sont allés, euh, connaissent cette langue et comprennent euh, les, les enjeux locaux. Euh, et à travers ces films, ça montre aussi la richesse et la diversité de la, de la culture vietnamienne et de la transformation de, de la société. Peut-être un dernier point, euh, pour évoquer aussi un, un, un paradoxe au Vietnam, c'est que si on regarde l'histoire contemporaine, le Vietnam est peut-être le pays qui a été le plus filmé. Euh, mais qui a été filmé par la guerre. Et en fait, on a une représentation complètement transformée de ce qu'est le Vietnam. On a uniquement des images qui sont officielles ou qui proviennent de conflits. Et toute, toute l'image de la transformation de la société vietnamienne depuis 30 ou 40 ans, en fait, c'est grâce à vous, aujourd'hui, que l'on peut commencer à collecter un petit peu et faire cette banque d'images qui sera fondamentale dans, dans les années qui viennent. Peut-être ajouter quelque chose, Sylvie non, non, je vais juste dire et, et, et approuver vos propos parce qu'en fait, j'ai encadré un atelier d'architecture en novembre et nous avons montré le, le film de Lé donc à des étudiants d'une de, de, école d'architecture de, de Cheminville et de l'ENSA de, de Strasbourg. Et ils ont eu exactement, enfin, je veux dire, votre analyse très juste, ils l'ont vécu en direct et, et, et, le, et le, le film n'a pas pris enfin, d'une actualité vraiment criante et les réactions qu'on a eu à la, à la sortie du film n'ont pas changé quoi ils sont identiques pour des jeunes qui avaient 22 23 ans et, euh, et c'est d'une force assez incroyable euh, voilà c'est tout c'est juste pour vous partager que ben, voilà c'est vrai et c'est réel juste peut-être peut une question aussi bien à, à, à Lé ou à, à Tao c'est est, est-ce que ça est que ça fait école c'est-à-dire est-ce qu'il y a des, des, les jeunes réalisateurs ou réalisatrices d'aujourd'hui ils se ils imitent ou ils essayent d'aller vers cette, cette forme de, de cinéma, ou alors ils, ils ont d'autres formes d'expression, d'autres manières d'utiliser le cinéma Que ce soit en fiction ou en documentaire, d'ailleurs euh, euh, euh, Oui. Enfin, les. Euh, euh... <rire> Là, je ne suis plus modeste du tout. Du tout. <rire> non, voilà, je, je, je rejoins à ce que tu as dit au début, c'est que cet enseignement, c'est que le, le cinéma n'appartient pas seulement à ceux qui sont formés dans les écoles de cinéma. Et voilà. Et donc, du coup, dans, dans, dans tous les ateliers, les stagiaires, effectivement, viennent des horizons différents. Euh, et, euh, une poétesse, un écrivain, euh, un professeur en architecte, euh, voilà, euh, euh, journaliste, voilà, etc. Et de tous âges, un photographe amateur, voilà, ce genre de choses. Et que... Et de, du coup, dans la, ça, il y a une influence au début très forte sur le cinéma de fiction, puisque jusqu'à 2000, la prise de son sur les tournages euh, de fiction, est, et on n'a pas de son direct, en fait, la, qui fait que ça formate un certain de tournage, ça veut dire que Sylvie a expérimenté euh, le montage d'un long métrage, hein, filmé en, en 35 mm. Ça veut dire que dès qu'on dit euh, action, il n'y a pas le début avant, il n'y a pas derrière. en fait, c'est vraiment avec euh, cette pratique, cette manière de raconter le cinéma avec les situations, les séquences, les personnages, qui fait que voilà, on introduit le silence, on introduit euh, le, le découpage. En fait, qui n'a pas existé par exemple dans un, dans un film documentaire plus conventionnel où il a le commentaire du coup qui relie tous les raccords et que il n'y a, de, de, de, voilà, a pas de personnage. Et maintenant, par exemple, la jeune génération des, de, des réalisateurs qui viennent de la fiction sont et que, qui se fait connus euh, à l'international. Ils ont tous environ 35 et ils ont, personne n'a été formé dans les écoles de cinéma ou bien ils ont décidé de quitter l'école de cinéma dès la deuxième année. <rire> voilà. Donc du coup, en fait, il a cette... Voilà, cette euh, euh, la, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, bon, il, est, il se fait tard, on a encore deux films à voir, donc vous être obligé de passer. Peut-être une dernière question qui, qui, qui m'intéresse moi personnellement, je sais pas si, en, en regardant ces films, celui-là en particulier, on voit que la guerre est très présente, euh, alors que le film a été fait euh, 30 ans, à peu près 30 ans après la, après la fin de la guerre. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Je ne sais pas qui peut répondre peut-être. Est-ce que, est que la présence de la guerre dans le cinéma est aussi présente enfin chez les gens Parce que là, on le voit dans le film de Lé, comment ils, ils y font référence Pratiquement tous les personnages, enfin on sent que c'est vrai. Uh, yes, uh, I think um, the Vietnam War ended at, uh, nearly uh, 50 years ago. But um, the discussion about the war... Uh, still continuing in, in Vietnam society, and uh, uh, in cinema, is uh, uh, the subjects uh, about the war also a, a popular subject? Uh, not only in, uh, with the films uh, that the state uh, put the money money in, but uh, also the the, the the films of uh, independent filmmakers, and. Um, Mm uh, gradually I think uh, also with the uh, direct cinema the the, the view the, the view angle to the war changed also mm -hmm. uh, before we uh, look at the war just in uh, uh s sacrification of uh, people uh, of uh, uh um uh, Viet Cong. Uh, yeah. who uh sacrifice for the war mm -hmm. yeah mm -hmm. yeah and and now we uh uh, uh, uh and now uh, not only spectators um, um but also uh, yeah everybody um uh, see the war in both sides and uh, uh especially the voice of uh, people who lost in the war mm -hmm. also have a chance for uh, a chance for them to to speak. To speak out i think it's a change uh, before uh, they live as uh, invisible people but now they have a chance to speak out T -t they have their voice their own voice i think um uh, direct cinema uh, uh, influence into uh, the, the the way of filmmaking the stories telling of uh, filmmakers and um, um uh, uh, uh, it brings uh, the voice like that c'est évidemment la fonction mémorielle du, du documentaire qui est très, très forte, quoi. sans qu'il remonte, qu'il fait remonter des choses. Peut-être Pascal ou Tao, là-dessus Je n'ai pas, pas, pas grand-chose à rajouter de, de, de ce qu'a dit, qu dit Lé. Moi, en tant qu'historien, en regardant ces films, bien évidemment, si je fais une analogie, c'est... Euh, Toujours ce rapport entre l'image officielle et l'image privée, euh, ce que l'on donne à voir, ce qui reste caché, euh, ça fait partie, bien évidemment, de la réflexion euh, historique. Et quand j'évoquais euh, ce paradoxe de, du Vietnam qui a été filmé et qui a été filmé uniquement par les guerres, c'est qu'on reste uniquement, en fait, dans l'image de propagande, une image politique qui doit transmettre un message. Et Varan prend complètement le, le contre-pied de ça. C'est le Vietnam authentique. Pour ceux qui connaissent le Vietnam, regardez le film, on voit, on entend, euh, on entend le Vietnam. On le sent presque euh, physiquement, en fait, parce que ça c'est présent. Et donc, bien évidemment, qu'il y a tout ce travail euh, sur, sur l'histoire qui continue à être, euh, à être produite, euh, de rééquilibrage, de vision plus complexe de ce Vietnam, les euh, l'a évoqué entre, bien sûr, cette partition ou autre. Moi, j'insisterai sur un point qui, qui reste encore un angle mort de, de, de la recherche historique au Vietnam, c'est faire ce que font les ateliers Varan en histoire, c'est-à-dire faire de l'histoire de la vie quotidienne. Et c'est ce que les Vietnamiens espéreraient pouvoir lire aujourd'hui. Comment, comment on vivait il y a 50 ans, comment la cuisine a changé, comment la musique a évolué, etc. Dépasser l'idéologie et comprendre un petit peu l'ensemble de ce que font les anthropologues et les sociologues sur le contemporain, mais dans le temps passé. Et ça, c'est un défi. Aussi. Et pour ça, c'est pour ça que j'insiste à nouveau sur ce travail de, de, de, de, de, qui est produit par le documentaire, qui n'est pas uniquement un focus sur l'actualité, sur mais qui devient aussi une source une source vraiment visuelle, dans le terme fort de, de, de l'histoire, qui va jouer son rôle après dans une transformation de la conscience historique aussi. Donc c'est euh, quelque chose qui est essentiel. Et quand on connaît le Vietnam aussi, tous les enjeux actuels sur le patrimoine, sur l'héritage, est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, l'image devient un patrimoine en tant que tel. Quoi. Tu, veux, tu veux rajouter quelque chose ou on passe, on passe euh, au aux deux films qu'on qu qu va voir. Non, tu voulais parler, peut-être dire quelque oui, chose. Oui, bah voilà, j'ai la dernière phrase, peut-être pour faire la, la publicité oui. sur les films qui seront présentés les jours suivants. Mais en fait, on a eu la chance, effectivement, on a eu la chance d'avoir un formateur qui restait toujours présent et fidèle à nous depuis 2004 jusqu'à voilà, jusqu son départ. Et qui fait qu'on a eu la chance en fait, d'avoir pérennisé en fait, ces ateliers. Qui fait que, Effectivement, nos films, que ce soit des films d'atelier ou les films produits, euh, témoignent en fait de la transformation de la société contemporaine à travers les questions essentielles, la maladie, hein, parce que le Vietnam, aussi comme d'autres pays, a traversé la crise du sida, euh, la, la question du, du genre. Hein, à travers un film qui parle, qui suit le, le, le, la, la transformation d'une un, transgenre, euh, à travers la, la pauvrisation culturelle de la campagne, hein, à travers euh, un film sur la fête foraine des, des, des transgenres, des homosexuels, des gens euh, à la marge de la société qui n'a le droit de se produire que dans les villes de la campagne et pas dans les deux grandes villes euh, les plus importantes du pays. Euh, on a, et finalement, notre dernier film produit par nous, le dernier long métrage, ce serait peut-être le premier film vietnamien dans lequel on entend le dialecte. On, en, on entend comment nos citoyens montent, parlent, euh, voilà, dans leur langue, et c'est nos citoyens, et voilà, etc. Donc du coup, effectivement, la traduction continue dans l'idée de découvrir la variété, la richesse à travers les accents, la, la parole et les, les, les, voilà, les, les personnages. Quoi. Euh, le dernier film, ça vient de la montagne, de l'ethnie mont et, et ce serait en deux langues, vietnamien et mont pour la première fois. Formidable. Bon, merci. <rires> Donc l'ajoute, la... les films seront présentés tous les jours, oui. d'ici dimanche, au musée Guimet, où la salle de projection, elle est vraiment très, très belle. Voilà, bon, merci pour, pour cette promotion. Cette... Attends, ne pars pas tout de suite. Euh, on, a, on a encore deux films à voir. Alors, la personne dont tu parlais, c'est évidemment André Vanin, qui a été le, li, li, à l'initiative, pas l'initiateur peut-être, à l'initiative, il y a Emmanuel Baud qui, est, qui nous a rejoint, qui est là avec Sylvie, et, mais, mais André, il a... Il a embrassé cette, euh, ces ateliers successivement. Et alors donc on va voir pour, pour terminer deux films. L'un qui est le, le, le premier atelier dans lequel était Lé, mais c'est pas le film de Lé, c'est un autre qu'on va voir. Et puis un qui est, qui est euh, beaucoup plus récent. Alors ce, celui-là est de 2004. Je vais pas prononcer, mais tu vas, le, tu vas dire le, hein, dans le quartier de Ah oui, trong thành công, có phường thành Voilà. <rire> Et le, le second, par contre, c'est un, l'une sur la briquetterie, ça je peux le dire, mm -hmm. euh, de Lê Thun oui. Voilà, et là c'est un, un film qui a été réalisé très récemment dans un atelier que tu, tu as organisé, je crois, avec ta, je crois que c'était avec, avec, avec Tam. Oui, oui, oui. D'accord, tu oui. peux en parler peut-être Oui, notre dernier atelier, c'est l'atelier qui se déroule à, à Kanteur, dans, dans, dans, dans, la, dans la ville du Tenda du, du, du Mékong et qu'on euh, a on a voulu en fait que ce soit un atelier où on faisait travailler les formateurs euh, vietnamiens que je représente <rire> et les formateurs euh, euh, des ateliers euh, Varan, André, Sylvie, Aurélie. Et finalement, euh, l'atelier a eu lieu en pleine crise euh, du Covid et euh, euh, André finalement était content que dans cette manchance, finalement, euh, nous euh, serons obligés à réfléchir par nous-mêmes comment organiser un atelier, comment recruter les stagiaires, comment mener à bien un atelier de trois mois. Et euh, par contre, j'ai eu l'idée d'organiser euh, pendant un mois euh, par Zoom euh, un, un travail, un, une conférence, un, un, comment on dit, on dit, une conférence où André expliquait hein, la pédagogie ta thấm l'autre réalisatrice qui, voilà, parce que j'ai eu une position très privilégiée. J'ai travaillé en tant que traductrice pour le formateur, en tant, en tant euh, traductrice pour tous les, mon, les monteuses, monte, monteurs, et ensuite comme euh, euh, stagiaire, euh, comme euh, formatrice, coordonnatrice. Donc du coup, en fait, cette pédagogie, je l'ai appris de andré Van in au fin des années. Et donc du coup, pour le premier atelier mené par deux euh, réalisatrices, anciennes stagiaires, euh, voilà, des ateliers précédents du coup j'ai voulu que, que c'est voilà et qu'il y a vraiment un mois en, en ligne de, de travail de pédagogue en fait et d'apprendre les bases de, de, de, de voilà comment on, oui bon je regrette que Tamine soit pas là pour vous raconter ce mois extraordinaire où de temps en temps elle m'a refait le cours en vietnamien et j'ai trouvé ça très, très, très beau, voilà. Comme, voilà comment expliquer aux stagiaires, comment... Euh, bon, je, je suis désolée, je, je, je, voilà, je, ça reste trop abstrait pour vous, donc je n'ai pas voulu développer plus, mais voilà. Donc, le, le dernier atelier, il a été réalisé dans des conditions difficiles, euh, voilà. Entre les deux confinements, du coup, on avait pas tant de les stagiaires n'avaient pas tant de liberté, voilà, parce qu'on n'osait pas de les envoyer loin s'il avait le Covid, voilà, quelque chose de s'étendre. – et, euh, et et. Mais donc il parle il parle de la. Ce je veux dire aussi, c'est parle de la tradition. Il parle de, de quelque chose qui est en train de se terminer. le film qu'on va voir euh, va sur la briqueterie. Euh, oui, mais oui, oui, oui. Je... De... Je... Tu veux peut-être tu, tu veux autre... peut-être en parler. Bah sinon on va peut-être on, peut bah, on, on va voir les films, les deux films. Donc, euh, ben bah, en, en remerciant tout le monde, vous remerciant d'être là. Donc on regarde les les deux films. Donc dans le quartier de Tanglin. Merci à tous, à toutes. Euh, merci à tous pour ce, cette projection super riche et très intéressante. J'aimerais poser une question sur le film de Lé, à qui appartient à la terre. Euh, donc Thao, tu as dit que ça a été diffusé à la télévision du Vietnam, non Est-ce que le film a été présenté au Vietnam Quelle a été la réaction de la population ainsi que des autorités, surtout les autorités locales de là où il y a le, le golf qui a été construit. Est-ce que il y a, le film a eu un, a eu un impact euh, sur cette, euh, la vie des, des, des gens euh, concernés Et par la suite, est-ce qu'il y a un impact sur la construction Parce que ben, j'imagine qu'après cela, il y a d'autres terrains de golf comme était construit est-ce que euh, du coup ils ont tenu compte de, de cette euh, ce mélange coopération entre les gens et euh, le terrain de golf. Merci. Le um, uh, film the the film hey The, uh, the film was from a, a workshop of euh euh Varang, atelier Varang and um um the, uh, documentary studio in Hanoi. So uh, it's a, a product of a workshop so uh, and it's not for TV. So um uh it's the, uh, have never been uh, screened on TV and um I don't think um uh, it affects um uh, anything on the policy of uh, golf course building in Vietnam, because um, 15 years uh, passed by, but uh, the um, policy of uh, giving the uh, land to uh, the investor to, to build uh, the golf course uh, uh, does not change uh, uh, much. Oui, ouais, moi, moi, je dirais que la politique en fait de construction là, des terrains de Gaume s'est beaucoup ralenti ces derniers temps, ces dernières années. Après, est-ce que c'est un impact du film ou pas, je ne sais pas. Le film, il n'a pas été diffusé à la télévision. Par contre, je me souviens à l'époque, à l'époque, il y avait un festival en ligne, c'est le premier, et qui est très connu par les cinéphiles, par les jeunes, et, euh, et le film de Lé a été euh, en compétition et a eu un prix, le, le, le, le prix du meilleur documentaire, je crois. Suite à ça, il avait beaucoup d'articles de la presse euh, qui parlent effectivement du film et aussi euh, du terrain de golf. Donc, euh, et euh, il y a encore euh, trois années quand. Euh, quand la salle de cinéma de l'institut français existait encore à Hanoï, euh, dans la programmation, euh, les programmateurs ont, ont programmé le film et on fait et on fait payer. Hein. C'est payant, c'est pas. Et dans la salle, il y a une cinquantaine de personnes. Moi, euh, voilà, j'ai été, je remplaçais les pour euh, pouvoir animer la séance avec euh, voilà. Donc aussi, le le film circule de, de, de cette manière en fait et voilà. Au, voilà, pour euh, après elle m'a raconté que, euh, bah, que que effectivement, il n'y avait pas euh, la, la situation de ces de ces villageois ne s'est pas améliorée par contre tình hình ở cái làng đấy thì là đi theo đúng cái chiều đúng đấy đúng không? thì du coup, je laisse la parole à elle de répondre de, de, de raconter en fait ce qui s'est passé euh, à des villageois. Mais tout est dit dans le film déjà, en fait, c'est qu'en tant que spectatrice, je me souviens que la dernière parole du chef du village qui est devenu le gardien du groupe et qui a eu une parole qui reflète bien sa prise de conscience, je me souviens la première fois quand j'ai vu à la projection de stage, c'est très fort. Et puis je dis, oh, il a compris qu'il doit jouer le rôle du collabo. J'appelle toujours le collaborateur, mais on est tous plus ou moins comme ça dans la vie, et que et que voilà, et que du coup le sort des villageois, on a compris le film, on a parlé quoi, peut-être les confirme ça. When I said that uh, nothing changed, uh, it means uh, the the. Uh Mm. Uh, uh, uh, uh, yeah, and yeah, um, the right of uh, owning a piece of land in Vietnam. Uh, why the film has the title Who Owns the Land? Because uh, in the law of land uh, in Vietnam, they uh, say that uh, uh, land belongs to everybody. It means uh, nobody. Yeah, everybody is, is, a, is a way to, to, to, to speak that the uh, land belongs to the state, yeah. And, and uh, uh, nothing changed, uh, I mean that uh, until now, the, the right of owning uh, uh, land in Vietnam is the same. And uh, it uh, makes uh, a lot of uh, problems Around the, the the land owning, for example, if uh, an investor come to uh, an agriculture uh, place, and uh, they can um, uh, work with the uh, uh, government, and then uh, collect the land from farmers, uh, like uh, in the film you you see. Although um, um, uh, there's a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 euh, le décret de l'État dit que alors entre l'État et les peuples, il faut avoir une convention, c'est légociation en fait entre les deux, mais en réalité il n'y a pas de légociation entre le peu, en fait les paysans et l'État. Notre question Um, three years ago, uh, a professor of uh, the Paris University here asked me to, uh, to, to, to screen the film in uh, the university, and um, he asked me to go back to uh, this village to uh, make some photos to have the students have a, a view today. And uh, I came back and uh, I saw Mr. Bean, the main character, uh, was playing cards with the neighbors they they they uh became uh, unemployment mm -hmm. uh and the young people uh, grew up and they uh, uh go to work in uh, the factories uh like the workers uh, in Vietnam the with uh, low salary, salary. Mm -hmm. and um on the rice field um Uh, has become the the, the villas and the, even the empty land uh, to wait for some uh, people from the city coming to buy and and build uh, the house and and the price of land uh, rise every day mm. Oui euh, bonjour tout d'abord je voulais vous, vous remercier pour la projection de ces trois films qui sont vraiment euh, extraordinaires et comme disait Pascal très très proches des gens on peut sentir le Vietnam, entendre, euh, écouter le Vietnam c'est très beau. J'ai une question sur la soutenabilité de ce cinéma direct au Vietnam. Si j'ai bien compris ces films sont financés, sont encadrés et sont euh, euh, même diffusé par, le, par, le, par Varan, par le réseau, il y a aussi beaucoup de coopération derrière etc mais, mais, mais la question c'est par rapport aux, aux sources de financement au Vietnam ou comment rendre ce cinéma soutenable au Vietnam ou reproductible, c'est à dire que les stagiaires qui vont venir au, au, à Varan puissent eux après refaire ce type de film, les diffuser trouver un public et développer une culture en fait un, un attrait auprès des jeunes pour le, le, le cinéma direct et le documentaire tout court, donc est-ce que ce marché là existe, est-ce que des sources de financement existent Est-ce que des boîtes de production de cinéma direct documentaire, mais cinéma direct en particulier, existent Est-ce que vous voyez aussi un, un intérêt auprès des jeunes pour ce type de cinéma et de, ouais, de format oui. Effectivement, jusqu'à 2010, là, avez... Bon, pour répondre à, à votre question, il n'y a pas encore des sources de financement de l'État pour ce genre de production. Voilà. Et euh, au Vietnam, il n'y a pas encore d'investisseurs ou de producteurs pour ce genre de projet de film puisque c'est compréhensible d'une manière ou d'une autre. Parce que chaque projet de film perso prend euh, le, le, le, trois ans, euh, en moyenne c'est un an ou deux ans de tournage. Euh, quel investisseur qui n'est pas cinéphile et qui il n'y a pas encore de marché tu vois de voilà donc c'est compréhensible par contre depuis 2010 dans la région de l'Asie il y a il y a des sources de financement importants qui viennent de la Corée du Sud avec la création c'est une volonté de l'État hein, c'est une de euh, un festival international d'IMZ documentaire qui est, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui qui qui qui a une qui euh, qui a des budgets, enfin des, des pitches, en fait qui organise des pitchs et qui valorise des, des projets de cinéma des, des réalisateurs de l'Asie. Donc du coup, effectivement, à partir du, de, 2000, après, de, de, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, nos productions, quand on cherche, quand on cherche de l'argent pour financer nos films, c'est de là-bas. Voilà. Et ensuite, dans la région, il n'a a plus de festivals. Il y a Yamagata qui est un festival très de longue date, documentaire international au Japon. Mais après, c'est Dmz et maintenant en Thaïlande, donc en Indonésie. Voilà, il a, ça s'organise. Voilà, donc euh, il a ce, ce, ce saut de financement pour les réalisateurs. Côte Ensuite, euh, en Thaïlande, par exemple, il y a Pur, la fondation Purine, donc c'est Purine Pictures qui sont gérés euh, par les, les euh, non, voilà, Purine Pictures du coup qui euh, finance euh, les projets codés euh, cinéastes de l'Asie du Sud-Est. Donc du coup, voilà, et qui fait que euh, en production et en post-production. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, notre dernière euh, production euh, a été mixée par le, par le mixeur de euh, ah, voilà par cette équipe de production qui a vraiment de l'expérience à l'international et qui ont aussi un goût de cinéma très, voilà, très prononcé, on va dire. <rire> voilà. Donc, euh, et... Euh, et en fait, c'est du coup ce qui fait que nos productions à cette particularité, on n'est pas vraiment une société de production comme on peut imaginer en Europe ou aux États-Unis. Euh, on, on est sur nos propres films. On est à la fois réalisateur et producteur. On est les plus vieux du groupe, on va dire ça pour être simple. Et pour les plus jeunes, du coup, euh, euh, on est euh, euh, euh, voilà. Ces trois derniers, dernières années, moi, j'ai coproduit avec Swan un film d'une un, réalisatrice du groupe et on n'a pas pu faire autre chose. Et donc, dès que le terme interne On n'a pas pu faire film, autre chose Oui, c'est marrant. Oui, c'est que tous les, tous les projets de... Et, et que Varan Vietnam, du coup, on produit que ce film-là. Mais le succès, il est énorme. Ça veut dire qu'on est le, le seul producteur de ce film. Et le film, il a été euh, depuis un an euh, dans plus de 100, 100 festivals internationaux et que de, voilà de tout euh, et le film a gagné 35 euh, prix. C'est un premier long métrage d'une jeune réalisatrice et que euh, le film, il sort en salle en ce moment euh, aux états unis depuis quelques mois à la fois en salle et dans les circuits universitaires, euh, sera diffusée à une télévision publique euh, américaine et que là, ça sort en salle depuis deux semaines au Vietnam. Et euh, sans distributeur, on a commencé avec une scène de cinéma qu'on loue. <rire> Ensuite, toute la communication, c'est par Facebook, par les jeunes, et du coup, on remplit une scène de et euh, au bout d'une semaine, on arrive à avoir euh, euh, 16 cinémas de tout le pays. Et ensuite, les autres scènes commencent à nous appeler directement. Pour une fois, je... Je, je, je, je deviens la pronitrice star parce que du coup, euh, il n'y a pas de distributeur, donc du coup, etc. Mais du coup, va, et on arrive maintenant à euh, 8000 entrées. 8000 entrées et on n'arrive pas encore de, le deuxième week-end. Hein, donc, on a fait un, un, oui, un, un, un ou deux, je ne me souviens plus. Voilà. Et euh, dans la semaine, on arrive à troisième au box office. Je, je crois qu'on devant Azam, je ne sais plus pourquoi, mais bon, voilà. Même si les chiffres, c'est très peu, mais même par rapport à la sortie d'un documentaire en salle en France, c'est un chiffre impressionnant et ça continue. Et donc, mais, mais voilà, c'est que, que et, et, et en ce moment même, chez moi, on a une ancienne stagiaire du dernier stage qui est chez nous pour décrocher parce qu'en fait elle a commencé son projet de film et sans producteur puisque voilà et que et nous on n'est pas prêt à être producteur puisque on passe à la réalisation sur notre propre vie mais mais en fait l'esprit de la production continue et en même temps que l'esprit d'atelier et voilà donc euh, et, et là, elle déroge elle prémonte et voilà depuis un mois. C'est un peu comme euh, ces artistes associés, quoi. C'est-à-dire, vous. Enfin, vous produisez, vous réalisez et, et les autres se forment à la production. Il n'y a pas voilà, une séparation exactement. entre le métier de producteur et oui, de réalisateur oui, oui. comme, comme oui. ça peut être chez nous. Quoi. Et, oui, et là, on s'ouvre un peu, mais peut-être mmh. c'est un peu ambitieux, comme on trouve qu'il y a très peu de, de, de littérature peu entre là, sur le cinéma, sur la réflexion. Il n'y en a pas. Quoi. Il n'y a pas de livres traduits, des, des ouvrages de vulgarisation. Il n'y en, en a, mais pas. Et donc, du coup, là, par exemple, on essaye de... Là, là, sur le cinématographe de Robert Bresson, on a la traduction, mais on n'a pas pu encore contacter les Galimard, mais en fait, c'est que on a, on voulait ensuite passer par traduire euh, qu'est-ce que c'est un cinéma, euh, qu'est-ce que c'est le cinéma de André Bazin, ensuite en passant peut-être par un ouvrage sur le documentaire. Bon voilà, donc euh, l'idée c'est que du coup, ça devient on n'est pas éditeur mais le fait que la réflexion vienne de ces ateliers on voudrait prolonger et continuer en fait voilà dans la distribution et dans la dans la traduction et l'édition des quelques ouvrages de cinéma Alors tu n'as pas avant que tu, tu n'as pas cité le nom de ce film. Successful, ah oui, ah oui. et en plus dire quand on peut le voir, parce qu'il va être projeté, je crois, dimanche, oui, dans le cadre du cinéma du réel. Voilà, c'est Tears of the Mist. Le film, il est, ce serait entrée gratuite à partir de 14h au musée Guimet. La scène, elle est grande, mais. Dimanche. Dimanche, oui. Après, euh, samedi aussi, il a des très beaux films, vendredi aussi. Oui, oui. <rire> Mais pour prendre l'exemple du succès, et puis le, le, ce qui est intéressant, c'est que même pour la réalisatrice, euh, euh, le succès de son film, elle ne prend pas sur elle. Ça veut dire qu'elle voudrait que ce succès a fait comprendre qu'il y a euh, un cinéma documentaire qui existe, qui est, qui est, comment dire, oui, qui existe, et que euh, suite à ce succès, on peut du coup continuer à, à faire ressortir d'autres films qu'on a fait avant en salle et de pouvoir mettre en place le prochain atelier. Parce que grâce au succès de la de la sortie du film deuxième. Son distributeur, dont on n'a on pas eu des frais, on n'a que les bénéfices. Et peut-être avec ça, du coup, on va à la fois payer tout le travail des jeunes qui sont en ce moment euh, fait la communication euh, de façon volontaire, de payer celui qui a fait le discipline euh, vietnamien, pareil, euh, euh, sans être, euh, voilà, de, de, de pouvoir énumérer toute cette chaîne. équipe, toute la, tout la chaîne et ensuite euh, de pouvoir du coup euh, euh, consacrer euh, cette, le reste, les bénéfices pour euh, mettre en place euh, le prochain atelier. Alors, que, je voulais juste souligner que l'accompagnement que, que vous avez fait, justement, que tu as fait avec Ziem, donc la réalisatrice, c'était un vrai travail de producteur dans ce qu'on... Dans, comment dire dans ce qu'est l'apport la, le, le artistique qu'un producteur amène à un projet, c'est-à-dire que vous avez, t'as vraiment suivi euh, Ziem dans ses premiers repérages, dans l'analyse de Rush de, euh, qui a qu ramené de, de, de, de son, son tournage, et que cet accompagnement a duré quand même plus d'un an avant que le, que le cœur du film émerge. Donc c'est vraiment dans l'esprit du travail d'atelier. C'est pour ça que j'aimerais le saluer parce que tu vas peut-être pas le dire, un, averti, un investissement euh, total qui amène à, à, à, je veux dire, à mener le, la, la réalisatrice Oziem à, à faire émerger son film. Et sans ce travail euh, ensemble, euh, le film n'aurait certainement pas pu euh, naître. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est possible de faire du film documentaire au Vietnam. Oui, on n'en oui. vit pas forcément c'est pas facile, mais quand même, on peut. En fait, en même temps, c'est très valorisant pour nous, réalisateurs, de documentaires, dans le sens que les personnages, les gens, en fait, sont très généreux à l'image au Vietnam. Ça veut dire que le, la, la, la première rencontre, bien sûr, c'était avec méfiance et tout, mais en fait, c'est très vite. En fait, c'est avec le temps, les personnages adoptent les réalisateurs. Ils nous considèrent soit comme un enfant qui réussit dans leur famille, Soit comme quelqu'un, une sœur qui réussit et que, donc, du coup, en fait, il n'y a pas du tout de censure au niveau d'un droit à l'image. Ce que, alors que j'ai eu récemment une expérience en tant que formatrice, c'est ma première fois en France, en Corse, et euh, j'ai intervenu que la partie tournage. Ça, ça veut dire que je suis là pour regarder les, les roches amenées par les stagiaires. Et, et en Corse, c'est déjà beaucoup plus sympa qu'à Paris. <rire> je, je, mais les, tout, toute la première semaine, les stagiaires ne parlaient que des autorisations. Hein. Et le, le personnage, le, vraiment, c'est que, alors que nous, finalement, de, de, depuis 2004, hein, mais en tout cas, depuis 2005 où je connaissais, c'est toujours les personnages qui nous protègent. C'est très intéressant. Ça veut dire que même pour nous introduire dans une institution, c'est les personnages. Donc, du coup, effectivement, quand on peut avoir un papier d'une de, de, télévision, c'est bien, mais on cache dans notre poche. On n'a même pas besoin de présenter voilà, parce que c'est toujours les, les gens qui nous adoptent et qu'on qu filme chez eux et que, voilà, que, que, que je vois la, la, du coup filmer l'intimité en sachant que c'est tes personnages qui te protègent. Du coup, tu as plus confiance dans, dans la réalisation presque. Alors que ici, finalement, je trouve plus plus difficile en fait pour mes collègues. Dans ce sens-là, oh oui. né à l'intime. Donc en fait, là, ce que tu racontes, c'est que vous n'avez pas besoin d'autorisation de tournage au Vietnam. Vous faites sans. Ben, justement, comme on sait que ça existe et que ça nous, ça nous, ça nous. Mains, ça... Mais, oui, c'est nous monote. Du coup, bien sûr qu'on choisit les espaces de liberté autres. Et que, du coup, dans ce cas-là, ça porte sur le choix du sujet et de la réalisation, effectivement, aussi. Voilà. Donc, du coup, c'est ça pour que le, le cas du film de Lé, moi, je trouve très intéressant dans l'idée que, du coup, euh, avec le, le, sa position de cadre de presse, mais en même temps, elle ne fait pas un reportage pour la télévision, elle fait un film documentaire. Du coup, on a les deux, un film qui se documente en même temps avec euh, la vie, avec euh, sa sensibilité et, et à travers son regard, du coup, la sensibilité de ses villages, ouais, ouais. Bon, voilà. Donc, Mais euh... ces films doivent passer par la, par la censure. Donc est-ce qu'il y a des films qui sont retoqués, qui sont bloqués ou qui sont… Euh, non En fait, c'est que euh, pa euh, paradoxalement, euh, sur l'évolution de la loi, de la loi sur le cinéma, on a l'impression qu'il y a plus de liberté. C'est les membres de la… voilà. Euh, imaginons, par exemple, le, le, le, le, nous, on a fait un film sur le transgenre. Euh, au Vietnam, la, le, la censure, c'est tout public. Tout public peut aller voir le film. En France, quand c'est sorti en scène, c'est moins 12 ans. Et au, en Corée du Sud, c'est moins 18 ans. Alors qu'on a fait un film sur la drogue, où il y a des chaînes de seringues. Alors, quand on a diffusé en Corée du Sud, c'est moins 12 ans. Voilà, donc du coup, la censure, il a le côté aussi culturel. Et que quand c'est plus ouvert en ce moment, c'est qu'on peut dialoguer avec les, les, les membres de, de la censure. Mais administrativement et financièrement, du coup, en fait, on est beaucoup moins libre. Parce que maintenant, un film qui est diffusé sans, sans, sans enfreindre la loi, il faut absolument... Euh, déposer la censure. Donc, du coup, même pour les films de l'école de cinéma, hein, les films d'étudiants, de, de, de, déjà, on, pro, on fait un film d'études de, de, sans argent et maintenant, il faut déposer la censure, il faut que tu payes en plus. Alors, donc, du coup, ça ne te donne aucune envie de le faire. Du coup, ça, et en plus, tu sais que maintenant, c'est interdit de montrer ou ça peut être interdit. Du coup, ça ne te donne même pas envie de, de montrer, tout simplement. Et les espaces culturels autonome, plus ou moins libre par les ambassades étrangères au Vietnam, c'est fini. Parce qu'eux, ils doivent avoir sens plus que nous. Voilà. Donc du coup, voilà, financièrement et administrativement, c'est plus compliqué pour nous. Surtout, le documentaire est considéré finalement pas comme le cinéma. Ça veut dire qu'en euh, fiction, long métrage, tu peux déposer au département de cinéma. Ou quand même les membres du jury des des censeurs, c'est les collègues. Ils connaissent le métier. Donc coup, malgré tout, il y a une certaine compassion et que alors que pour le documentaire, il faut demander au service culturel de la ville qui n'a pas l'habitude de ce genre de, de et donc du coup, une fois on a eu la réponse, mais très polie de, de ce comité de censure de la ville. Mais grosso modo, il ne ni non ni oui. C'est ça le problème parce qu'il s'agit d'un film sur une question sensible, sur le devenir un transgenre. Du coup, ils n'osent pas dire non plus qu'on que interdit. Mais du coup, euh, ils censurent Il faut enlever la scène où le père fume parce que le tabac est interdit sur la représentation. Et ensuite... Euh, selon les commentaires, du coup, il faut changer le film. Du coup, tu t'as dit ni oui ni non, mais il faut que tu changes le film. Donc, c'est beaucoup... Et voilà, quand c'est compliqué, c'est plutôt ça, mais en même temps, euh, euh, le film deuxième, par exemple, on a... A, les membres du jury ont adoré le film, donc j'ai reçu les coups de fil direct des membres du jury, de, de, de, des censeurs, pour dire qu'on ouais. souten soutenait le film parce que c'est un très bon cadreur et c'est un très bon réalisateur. qui est dans la... Voilà, donc du coup, au Vietnam, c'est ça, en fait, c'est... – Il faut savoir passer entre les, <rire> entre les lignes. – Et que, oui, on, effectivement, on, on peut trouver des espaces de liberté, ouais. mais, mais je reconnais qu'il faut continuer à lutter pour pour laisser la place aux autres plus fragiles. Voilà. Donc, du coup, même si on s'est faufilé, mais... Surtout, ça, ça dépend des sujets, des sujets, vraiment. les sujets qui sont très sensibles au niveau politique... Oui, oui, ça, je suis d'accord. Que... Oui, oui. Les... oui, oui. Oui, après, c'est les choses... Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, oui. Là, on dirait presque, peut-être... Euh... Oui, oui, je suis d'accord. Oui, si on aborde de façon la question politique tout de suite, direct, ça doit être difficile ou bien tu seras, comment on dit, dissident, tu vois, et c'est pas peut-être le choix de pas mal de, de, de, de réalisateurs dans notre groupe, par exemple. Donc, du coup, le fait qu'on est en groupe, du coup, on, se on, on, on sait prendre soin l'un de l'autre aussi. Voilà, voilà. Effectivement, on a un cas où, euh, euh, après un stage, une, une stagiaire, elle était journaliste, elle avait la carte de presse, elle filmait tout, tout, tout, tout, tout, un tout, tout, tout, tout, tout, immobilier très important de Manhattan. Voilà, elle, elle, elle, elle a filmé ça avec sa carte de presse euh, durant six mois. Toutième, yeah. toutième. Tout tout tout Effectivement, un jour, euh, un coup de fil, euh, elle a été convoquée, donnée la carte de presse et euh, virée de façon assez, euh, assez barbare, alors qu'elle a travaillé depuis six ans pour cet organe de presse, qui est connu, je ne sais pas le nom, mais par exemple, par exemple, nous, euh, nous, on produisait pas ce, ce projet de film, mais on, effectivement, on la soutenait. Euh, euh, on, on regardait ces roches et, et on n'a pas voulu, on n'a pas voulu qu'elle soit le martyr, le martyr, du coup, euh, voilà. Mais euh, les jeunes aujourd'hui pensent euh, différemment de notre génération. Euh, les, les jeunes pensaient pas comme quelque chose de très lourd. Elles n'ont pas peur d'être blacklistées. En enfin, fait, elles ont plus de choix. Depuis, euh, Lee, elle fait euh, marathon de euh, distance. Elle fait euh, natation, marathon. Bref, elle, fait, elle est devenue une sportive amateur, mais balèze. Voilà, elle gagnait des prix. Et ensuite, elle a un travail, euh, voilà, et elle choisit de vivre euh, euh, pas loin de son village natal, dans le centre du pays. Bon, voilà, tout pour vous dire que tout va bien. Merci. Merci, ben, peut-être on va dire que c'est le mot de la fin. Tout va bien, tout va bien. Et donc on attend les, les, les, les prochaines productions euh, vietnamiennes, des films qui vont déferler sur nos écrans. Merci à tout le monde. Et voilà, et venez voir Children of the Mist et les autres films.